Chris, I think it's over to you now. Chris, je pense que vous allez pouvoir commencer. Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous et bienvenue. Je m'appelle Chris Spain et je serai le modérateur de cette session. C'est un plaisir pour moi de vous souhaiter le bienvenue à cette session principale concernant la confiance. Nous parlerons des manières possibles de construire, de créer de la confiance. Euh, de manière à garantir la sécurité du cyberespace. Nous parlerons donc euh, de sujets tels que la confidentialité, euh, la neutralité, euh, le codage. Euh, beaucoup de sujets, d'ailleurs, lors de cette ICI IGF ont déjà euh, concerné la, la confiance. Il y a eu une session préparatoire à celle... Que nous commençons maintenant. Je voudrais maintenant demander à la première intervenante de bien vouloir résumer euh, cette euh, réunion préparatoire qui a eu lieu en euh, novembre. Je demanderai ensuite à Monsieur Henri Verdier de bien vouloir prendre la parole. Nous écouterons ensuite euh, le rapport de quelques études de, des rapports d'études de cas. Joséphine Manon Sreitheid prendra la parole euh, ainsi que d'autres intervenants, d'ailleurs. Nous sommes assez nombreux sur ce colloque. Euh, notre discussion sera euh, ouverte. Nous évoquerons également diverses tendances en ligne liées à, à la création, à la construction de confiance. Nous parlerons de diverses parties prenantes et de leur rôle en la matière, ainsi que du rôle pouvant être joué par le sommet de l'IGF. Je pense que le moment sera venu aussi, un moment de répondre aux questions qui, entre-temps, auront peut-être été posées via la messagerie. Voilà quel est le programme. Cette session, ce colloque durera 90 minutes. Merci d'être avec nous. Commençons de Chitalmal, Chitalmar, avec un résumé de la session préparatoire. Merci beaucoup, Chris. Je suis heureuse de voir que nous sommes aussi euh, nombreux euh, aujourd'hui à participer à cette dernière journée du sommet numérique de l'IGF. Mon rôle, ma mission sera maintenant de vous euh, raconter ce qui s'est passé lors de la session préparatoire, lors de laquelle nous avons pu euh, évoquer divers, de, divers défis, diverses recommandations à, à proposer, à soumettre et je vais essayer de synthétiser tout cela. Les discussions ont concerné principalement les normes en matière de cyberespace, euh, le sujet de la cybercriminalité. Je vais essayer de vous euh, de vous résumer les recommandations que nous, en, que nous avons à cette occasion préparées. Je commencerai par, par vous dire une chose, c'est qu'il est très important, euh, la, la coopération euh, est importante, l'utilisation de ressources déjà existantes de manière à améliorer la coopération avec divers, les divers représentants des, des, des, des, des différents groupes sociaux, les ressources existant déjà, politiques notamment, je parle de la volonté politique notamment, ne sont pas toujours adaptées aux euh, besoins, euh, aux besoins courants. C'est pourquoi il nous semble qu'une qu meilleure coopération serait souhaitable, notamment des spécialistes, en, euh, une coopération entre les spécialistes en cybersécurité, une coopération avec, euh, avec des éléments de bénévolat également, de manière à pouvoir créer plus de compétences pour ce qui est de la, euh, de la sûreté euh, en ligne. Certains groupes sociaux n'ont pas, pas encore la possibilité. Et je pense que c'est justement pour ça que la communauté doit s'engager et que nous devons essayer d'impliquer de, de, d'autres parties prenantes, telle était notre, euh, notre première conclusion, c'est que nous avons besoin de plus de coopération. Pour ce qui est des nouvelles normes, euh, il nous semble que la mise en application, l'introduction de nouvelles normes demande une discussion permanente euh, et des, des efforts euh, durables euh, de manière à mieux comprendre euh, comment fonctionnent les normes dans le cyberespace, euh, de manière à comprendre quelles normes peuvent être acceptées, adoptées par l'ONU, ce qui euh, implique en fait, euh, ça, ça concerne quoi Ça concerne 11 normes cyberespace dont, dont nous avons parlé dans le cadre des travaux de l'ONU. Il a également été que dit que lors de cette discussion du sommet numérique de l'IGF, nous nous concentrerions sur les possibilités de mise en application et d'introduction de normes sur lesquelles nous sommes, des, nous nous sommes déjà mis d'accord et qui concernent le cyberespace. Nous avons parlé également d'un forum prévu sur les meilleures pratiques en matière de cybersécurité pour ce qui est de la cybercriminalité. Nous avons noté le fait que les discussions sur le sujet demandaient un soutien technique ainsi qu'un soutien politique avec des solutions politiques et ça, ça signifie que là encore la, la communauté doit être engagée, impliquée de manière multilatérale. Et puis simultanément, il faut comprendre, il faut, euh, il faut se souvenir que le but n'est pas d'enfreigner la liberté d'expression en ligne. Nous avons également dit que l'échange d'informations devait être plus efficace qu'il ne l'est aujourd'hui, qu'il était important que nous continuions à réformer les processus euh, d'octroiement d'aide réciproque, pour ce qui est notamment de la cybercriminalité, de manière à ce que... Les, euh, les aides n'aiment euh, pas en, enfreindre euh, les droits des, des usagers. Voilà ce qui s'est dit lors de cette session préparatoire. Euh, attendez, oui, on a, on a aussi évoqué les défis. Par exemple, euh, pour ce qui est des États africains, euh, il y a de nombreux euh, obstacles, de nombreux défis à relever, liés en général. Aux infrastructures, aux, aux infrastructures de base, parfois à une absence ou un manque de volonté politique. Euh parce que les chefs d'État ne veulent pas toujours allouer les, les, les ressources dont on aurait vraiment besoin. Le degré de participation sociale également n'est pas toujours optimal. Ça, ce sont des choses à, à commenter au plus haut nouveau. Nous avons également dit que les défis étaient différents. Euh, il y avait des défis différents qui étaient liés à un, un manque de financement, à un manque de budget. Euh, il a été question de la nécessité de construire, de créer de nouvelles compétences au niveau des PME, dans les PME. Nous avons parlé des nouveaux dangers qui se profilent à l'horizon pour les États membres. Et puis d'autres défis plutôt liés à la gestion des données, à la circulation des données, euh, à caractère transfrontalier, international. Nous avons également, parlé, euh, nous avons également les, évoqué le fait qu'on parle beaucoup de, de, de chiffrage, euh, mais en réalité, les PME, les PME bah, technologiques euh, deviennent souvent, font souvent l'objet d'attaques de pirates informatiques et c'est pourquoi il faut euh, créer des solutions, des outils pour les PME. Euh, ce que nous avons dit aussi, c'est qu'en en matière de cybersécurité et de coopération, nous avons besoin de nouvelles ressources euh, de coopération, de nouveaux outils de coopération. Et pour ce qui est justement de la création de nouvelles ressources, il est important d'organiser des formations euh, d'impliquer des gens de divers groupes, divers secteurs, avec diverses divers domaines de connaissances, diverses expériences. Et pour commenter ensemble euh, des études de cas. Euh, pour ce qui est des questions de chiffrage, de codage, nous avons décidé, euh, que, nous, avons décidé nous avons considéré qu'une qu discussion plus, précie, plus précise sur le sujet était nécessaire pour ce qui est de la mise en application de nouvelles solutions. Euh, ce, qui, ce qui a été dit, c'est que euh, il faudrait réduire so les, me, euh, les dangers, uh, mais aussi uh, organiser des formations really concernant uh, les nouvelles normes internationales. Uh, C'est tout, tout pour l'instant. C'est tout ce que je voulais vous dire uh, par rapport au résumé uh, des discussions préparatoires. Je suis très curieuse d'entendre la suite de la conversation. Merci beaucoup, Chital, pour ce résumé. Je pense que... Euh, nous, nous vous redonnerons la parole plus tard pour vous demander de commenter euh, ceci et cela. Ne vous déconnectez pas, ne partez pas trop loin. Nous allons maintenant euh, commenter les tendances principales avec euh, d'abord Henri Verdier. Bonjour. Bonjour à tous, bonsoir, bonne nuit. Euh, je crois qu'on peut faire une spéciale dédicace à nos amis qui sont du Texas ou d'ici, et pour qui il est 3h du matin. Euh, et puis je, je salue les, les traducteurs parce que c'est eux qui font vivre le, la francophonie et la diversité culturelle dans nos débats et, et je trouve ça très précieux. Je suis également heureux ce matin de vous parler en français. Euh, et merci beaucoup de, de l'invitation et de m'offrir la première prise de parole. Je voudrais commencer par une idée simple, mais qu'on n'entend plus suffisamment. Internet, parce qu'il était décentralisé, parce qu'il est neutre, parce qu'il est libre et ouvert, a ouvert un cycle d'innovation sans précédent, un cycle de démocratie, d'intelligence collective de création, d'accès à la culture, d'accès à l'éducation, de développement économique. Et aujourd'hui, nous avons à faire face à des difficultés qu'il va falloir résoudre. Mais je crois, nous croyons, la France, l'Europe et beaucoup d'entre nous à l'IGF, que nous devons trouver les solutions dans ces mêmes principes qui nous ont apporté 50 ans d'innovation et de croissance. Euh, et qu'il ne faut pas contester ce modèle euh, euh, initial, mais au contraire le, le remettre au centre du débat. Les menaces auxquelles nous avons à faire face, euh, je dis souvent qu'il y en a trois et parfois quatre. Euh, la première, ne l'oublions pas parce qu'elle est là quand même, c'est le trop grand déséquilibre. Si quelques entreprises rares ou, ou quelques États rares ont un quasi-monopole de l'intelligence artificielle, de la capacité de chiffrement ou que sais-je, nous aurons un Internet déséquilibré et nous serons menacés. Le deuxième, vous venez d'en parler beaucoup dans le résumé, Chital, c'est la, la weaponisation, c'est les acteurs malveillants qui apprennent à utiliser le numérique contre la paix ou contre la sécurité. Alors on a de très grandes questions de cybersécurité, et puis, on a des questions de manipulation de l'information. Et ces acteurs sont, la plupart d'entre eux, criminels. Mais parfois, on trouve des acteurs étatiques ou protégés par les États. Et c'est inquiétant. Et puis, j'ai envie de dire, il y a quand même une troisième série de problèmes. On pourrait les appeler les externalités négatives. On voit maintenant que les business models ou les algorithmes de certaines entreprises génèrent des externalités. Euh, c'est pas grave, on va les corriger. On a eu d'autres problèmes euh, avec l'industrie et l'environnement, ou avec. Euh, voilà, c'est pas la seule industrie qui génère des problèmes, mais il faudra les résoudre. Et je disais qu'on a peut-être quatre menaces, parce qu'évidemment, face à ces dangers, si les États réagissent de manière autoritaire, centralisée, euh, en prétendant réguler seuls, bah, ils, ils se révéleront la quatrième menace sur cet Internet libre et ouvert. Donc, il s'agit de trouver des réponses qui respectent la diversité, le multistakeholderisme, la transparence, l'intelligence collective et le, la neutralité d'Internet et, et sa liberté. Euh, la France s'est engagée dans cette voie avec force. Vous ne le savez peut-être pas, mais dès les premières semaines de son mandat, le président Macron a prononcé un grand discours sur l'Europe euh, où il a dit, euh, en 2017, le discours de la Sorbonne, où il a dit que l'Europe devait définir un cadre de régulation du, numérique pour ne pas subir la, voie, la loi du plus fort. Et c'était une idée importante, euh, pour son propre compte, bien sûr, pour le compte de l'Europe. Et puis, vous vous en souvenez peut-être, en 2018, euh, nous avons accueilli l'Internet Governance Forum et le président a insisté sur la nécessité de construire euh, par la régulation, c'est une voie nouvelle où les États, avec les acteurs de l'Internet, les sociétés civiles et l'ensemble act des acteurs, arrivent à bien réguler. Et euh, il avait précisé, je, je le cite aujourd'hui, que cette régulation, euh, nous espérions que les géants de la technologie euh, y contribueraient, mais que sinon elle se ferait avec ou sans eux. Et depuis, nous avons ouvert ce, plusieurs, de, de nombreux chantiers avec nombre d'entre vous, puisque précisément nous, nous sommes à la recherche, avec, nos, avec de très nombreux acteurs, mais nous sommes à la recherche d'un multi-stakeholderisme efficace. Alors, nombre d'entre vous en font partie. Vous avez peut-être vu, par exemple, que nous avons lancé l'Appel de Paris pour la confiance et la sécurité dans le cyberespace, qui a été rejoint il y a trois semaines et nous en étions très heureux par les États-Unis et par la Commission européenne. Et nous sommes maintenant 1200 acteurs, 80 États, plus de 700 entreprises, plus de 350 organisations de la société civile. Et nous travaillons ensemble sur les principes d'une sécurité durable. Et ce qui m'a personnellement beaucoup intéressé dans ce projet, c'est qu'au fond, les DSI, des grands groupes industriels, les chercheurs, ils nous ont dit que le travail que vous avez fait depuis 20 ans en diplomatie sur les normes et sur le droit international est essentiel, mais il n'est pas suffisant. Il va falloir construire de la « security by design », si je puis me permettre. Il va falloir que les entreprises trouvent des normes de bonne pratique. Il va falloir financer réellement la montée en capacité des États qui en font la demande. Il va falloir que la recherche s'entende sur des règles de divulgation responsable des failles. Et ils nous ont signalé tout un ensemble de, de mesures qui, qui, qui allaient dans le sens de, de construire une plus grande résilience d'Internet et pas seulement d'interdire les mauvais comportements. Alors, fort de cette initiative, nous, nous travaillons beaucoup ensemble dans l'Appel de Paris. Vous avez vu que nous avons publié... des si les résultats de six groupes de travail euh, il y a trois semaines, mais nous nous sommes sentis mandatés pour proposer à l'ONU de créer au sein des Nations Unies un Programme d'action pour que les Nations Unies, d'une manière inclusive et incluant euh, toutes les parties prenantes, disposent d'un outil permettant de mettre en œuvre ces politiques de sécurité par la résilience et nous allons Aujourd'hui, nous sommes déjà 54 États à proposer ce POA, mais nous allons travailler toute l'année pour convaincre les autres, et nous espérons le proposer à la prochaine Assemblée Générale des Nations Unies. Je vais être plus court, mais nous avons traité de la même manière la question de la gestion des contenus terroristes, après la, la, la terrible attaque des mosquées à Christchurch, avec la Nouvelle-Zélande, et puis rapidement une dizaine d'États, et des grandes entreprises, et de très nombreuses organisations de la société civile, nous avons réfléchi sur les manières de, de retirer les contenus terroristes sans délai et dans le respect de l'état de droit, dans le respect d'une exigence de transparence, de règles qui soient les mêmes pour tous, de responsabilité, de accountability les uns devant les autres. Et nous avons prototypé comme ça des protocoles de crise et, et un fonctionnement qui en particulier a permis de nourrir les travaux en Europe de la régulation européenne sur les retraites de contenus terroristes mais qui est une communauté, le Chrysler School, qui, qui va bien au-delà de l'Europe et, et qui permet un travail renouvelé avec euh, les entreprises et la société civile. Euh, de même, nous avons soutenu l'initiative, alors là je passe sur les, la question des fake news, des disinformation, nous soutenons fortement l'initiative de Reporters sans frontières, euh, le Forum pour l'information et la démocratie. Parce que là aussi, nous pensons que bien sûr, il faut euh, démonter les réseaux de faux comptes, repérer les deepfakes et les propagations euh, par des robots. C'est très important. Mais si nous ne veillons pas à préserver l'information de qualité, à s'assurer que les journalistes aient l'indépendance politique et économique, à s'assurer que l'information de qualité ait un avantage compétitif, qu'elle soit repérable, eh bien, le travail pour lutter contre la désinformation ne sera pas suffisant. Donc là encore, nous avons rejoint une coalition multi-acteurs au service de, de, cette, de cette ambition. Je, je pourrais continuer, mais je crois qu'il est plus intéressant d'aller assez vite au débat. Je voulais juste vous citer un dernier petit projet, parce que nous y sommes très attachés. Euh, si nous voulons vraiment que ces régulations se fassent euh, dans le respect de l'état de droit, euh, il faudra de la transparence, il faudra de la connaissance. Et en particulier, un sujet qui est cher au, au cœur de mon équipe, c'est le fait que nous vivons de facto aujourd'hui dans un cadre juridique qui sont les conditions générales d'utilisation des entreprises, les Terms of Services. Et qu'il est presque impossible de les comprendre tellement il y en a et tellement ils changent souvent. Et donc, nous essayons de lancer un, un Digital Common, un, un commun numérique, contributif et nous faisons appel à toutes les communautés de bonne volonté qui veulent se joindre à nous. C'est l'Open Terms Archive. Nous pensons qu'il je viens de mettre le lien là dans le chat. Nous pensons qu'il est nécessaire que nous ayons tous société civile, entreprises, chercheurs en sciences juridiques, états, régulateurs, une capacité de comprendre et d'analyser euh, la manière dont les content policies, les privacy policies et, et toutes ces choses si importantes sont réellement traitées dans les Terms of Services des entreprises et dont elles évoluent. Et donc, nous avons fait cet outil qui permet à chacun d'analyser tout ça, d'analyser les évolutions. Et nous avons commencé avec quelques alliés, notamment l'association tosbac Et Pour l'instant, nous avons 700 contrats, mais il en faut des milliers et des milliers. Et nous espérons que d'autres communautés vont se joindre au mouvement et nous aider. Voilà, donc c'était juste pour vous dire, euh, nous avons créé ensemble toutes nos communautés cet Internet extraordinaire, il y a des difficultés, mais il n'y a pas de raison de ne pas considérer que nous pouvons régler ces difficultés avec les mêmes principes qui ont fait le succès d'Internet euh, depuis 50 ans. Merci beaucoup. Merci Henri. Um, Excellent, Merci aussi pour le lien que tu viens de nous envoyer. Nous euh, allons euh, l'utiliser avec plaisir après la fin de la session. Maintenant, on va donner la parole, passer la parole à Craig Jones, qui est le directeur pour la suicriminalité à euh, au sein d'Interval, euh, une analyse des, des tendances présentes. Yes. Uh, uh, Quelle est le, la, la perspective d'Interpol? In, Craig, ici, Chris. La vidéo ne marche pas. Apparemment, tu as ta caméra qui ne marche pas. À toi de décider si tu veux être visible ou pas. Je te permettrai de... Voilà, on te voit. En ce qui concerne la situation présente, régional, mondial et local du point de vue d'Interpol, nous voyons que nous avons affaire à des problèmes en ce qui concerne la connectivité et différents aspects. Maintenant, nous voyons euh, un changement dans le cadre duquel nous voyons de plus en plus d'attaques euh, qui sont déjà contre l'infrastructure clé, y compris les hôpitaux, ou l'infrastructure des télécoms. Donc ça, c'est un gros problème. Et pendant le, le, le sommeil gel, nous en avons déjà beaucoup parlé. Mais bien sûr, Interpol est conscient de l'échelle de ce problème. Nous savons que c'est une échelle mondiale qui est de plus en plus visible par les 190, des 195 pays membres de l'ONU. Voyons aussi que pendant la pandémie, après la pandémie. On voit arriver de, nouvelles, de nouveaux types de cybercriminalité. On voit des types de, de, de, de, de ransomware. Euh, on voit des escroqueries. Euh, on utilise à cet effet des connexions téléphoniques et d'autres choses de ce type. Donc les dangers dans le cyberespace sont de plus en plus. Euh, grand. Nous voyons aussi que les criminels utilisent, euh, euh, abusent des besoins sociaux. Ils utilisent, euh, ils exploitent les craintes qui sont liées à la situation qui a lieu après euh, le début de la pandémie du coronavirus, depuis, donc depuis mars 2020. Les attaques, les attaques donc qui sont euh, dirigées vers les infrastructures critiques, ont pour objectif de maximiser les dommages, mais aussi euh, des bénéfices financiers pour les criminels. Nous voyons que euh, surtout les attaques du type ransomware qui, euh, qui essayent d'extorquer euh, de l'argent euh, de la part des victimes, deviennent de plus en plus populaires, deviennent euh, euh, un modèle de business lucratif pour les cybercriminels. Donc ce sont des attaques dont la motivation principale, la motivation financière. Euh, en particulier, ce, ce type d'attaque euh, utilise les, les, les monnaies virtuelles. Donc nous voyons, surtout après la, la pandémie, nous avons eu affaire à cette tendance où euh, les criminels sont de plus en plus efficaces, car comme l'un des, premi, des, des premiers, ils utilisent des technologies qui ne sont pas encore connues de, du public. Donc, nous voyons de ce type d'attaque en Europe, en Afrique, en Asie euh, du Sud et de l'Ouest. C'est des attaques qui peuvent avoir lieu en même temps, en parallèle, dans différentes parties du monde. Mais en même temps, les cybercriminels utilisent de plus en le, de plus souvent ce qu'on appelle le Darknet. Et par les structures de ce Darknet, ils essayent et ils obtiennent un accès anonyme, intraçable. Euh, ils peuvent utiliser euh, à des fins criminelles. Ils utilisent euh, différents types de, de cryptage grâce à quoi ils, euh, ils brouillent les traces. Et il est donc euh, difficile de les trouver et euh, de les faire passer en justice. Donc nous voulons assurer des mécanismes qui permettront de poursuivre de manière efficace ce type de crime sur Internet. Souvent, euh, Interpol euh, se penche là-dessus. Nous avons créé un groupe de travail dans le cadre de notre de, de, de, du programme de lutte contre la cybercriminalité. Dans, le, coup de ce, dans le, le cadre de ce groupe, nous faisons des évaluations du, du, du niveau de danger, surtout en 2021. Nous avons publié un rapport concernant l'évaluation des dangers, en particulier en Afrique. Nous regardons qu qu'est-ce la, la situation dans des régions concrètes et nous considérons qu'il faut... Nous, nous avons besoin d'une coordination régionale pour euh, contrecarrer ce type de, de, de danger. souvenons Interpol est une organisation neutre. Elle nous élabore des plateformes euh, destinées à la communication entre les 195 pays membres pour rendre possible la poursuite euh, des crimes sur Internet. Nous savons il existe des cadres juridiques efficaces qui permettent d'échanger des informations entre les partenaires du secteur privé et du secteur public et nous continuons qu'il faut les utiliser. Souvenons-nous que les, que les organes de la poursuite ont un rôle à jouer à tous les niveaux. On a besoin d'une approche multilatérale et sur la base de cette approche, les organisations internationales et les organisations non gouvernementales, ainsi que euh, les communautés peuvent euh, mieux protéger les biens et la santé et la vie des gens qui peuvent être en danger vu le, euh, le, la, la cybercriminalité. Mais nous, il ne s'agit pas seulement de poursuivre des criminels concrets. Il s'agit aussi de brouiller les mécanismes que euh, ces... Utilisent. donc il faut qu'on sache ce qui se passe. Quels types d'attaques sont menées Nous devons avoir accès à, à, des, à un maximum de ressources à tous les niveaux, euh, local, national et international, pour obtenir les données qui sont nécessaires pour cette lutte. Mais, souvenons nous, nous devons euh, agir euh, dans le cadre de la loi, et là, nous essayons de, de travailler avec le secteur privé les, les organisations internationales, mais, souvenons-nous que nous devons, nous devons avant tout euh, utiliser ce modèle qui base sur la confiance dans le cadre de la communauté internationale. Merci, euh, merci beaucoup Craig. Je vois que tu es à Katowice, sur scène. Nous sommes heureux de te voir sur place. Très bonne intervention, merci beaucoup. On, on te donnera la parole un peu plus tard. Tu auras oui. l'occasion de répondre à des questions. Maintenant, nous passons à l'intervenant suivant. Nous parlerons d'exemples de, de, concrets. D'abord, Josephine Ballance, tu avais les diapos qui étaient prêtes, n'est-ce pas? Oui, je vais vous faire part de mon écran. J'ai une présentation qui est prête pour vous. Je vais parler d'un sujet qui est assez concret. Je présenterai du point de vue de la société civile ou de la perspective, du point de vue des victimes de la cybercriminalité. Parce que c'est avec elle que nous euh, travaillons dans le cadre de Hate Aid. Je suis une des, des directrices exécutives et nous agissons euh, pour le bien des victimes de la criminalisation Internet. Nous les euh, soutenons euh, aussi émotionnellement et donc l'ordonnance du Conseil euh, en matière de cybersécurité. Nous, euh, nous les conseillons, par exemple, en matière de quelles sont les données personnelles qu'on peut, euh, qu peut mettre sur le réseau, quelles sont celles qu'on qu peut absolument pas euh, euh, publier. C'est très intéressant, surtout quand il s'agit d'utiliser les, les, les réseaux sociaux. Donc nous essayons d'aider les victimes pour qu'elle puisse, elle puisse, elle sache faire face à ce qui se passe et qu'elle sache dans le futur que faire dans, dans le futur et que faire maintenant dans la, dans la situation concrète. Nous sommes aussi intéressés par les mécanismes de lutte contre la, les, les crimes euh, de ce qu'on appelle l'enforcement, euh, en utilisant différents, différents types de plateformes euh, numériques et nous assurons aussi une aide juridique aux personnes aux victimes de la cybercriminalité pour les aider à résoudre les problèmes formels. Nous sommes aussi intéressés par la construction ou plutôt pour la sensibilisation, la création d'une conscience. Nous sommes comme des, des avocats, des plénipotents de ces personnes dans le cadre de, ce, de cette discussion qui a lieu maintenant sur euh, euh, sur Internet. Avant, euh, ce n'était pas si nécessaire. Un moment où nous avons été créés, on a, on a créé ça il y a trois ans en Allemagne, et ici en Allemagne, à présent, euh, nous avons déjà euh, nous déjà, nous avons déjà donné de l'aide à 1500 personnes et à 150 personnes nous avons donné de, de, de, de l'aide financière dans le cadre de euh, des besoins pour euh, des actions juridiques. Pourquoi est-ce si, si important Pourquoi sommes-nous nécessaires assez simple. Nous voyons tout simplement que maintenant il se passe beaucoup dans les réseaux euh, sociaux. Nous avons plein d'exemples de, de, de, de, de langage de haine. Nous voyons les journalistes, les activistes souvent sont attaqués dans les réseaux sociaux. Nous voyons que de jeunes, les jeunes, des jeunes femmes sont activées, on jeunes activistes aussi. Nous voyons que les données personnelles sont utilisées euh, de manière illicite par exemple pour euh, harceler les personnes, pour les faire chanter. Nous avons même eu des cas où euh, les victimes ont dû euh, déménager car leur adresse physique avait été euh, mise à disposition sur Internet. Elles ne pouvaient pas être certaines euh, d'être sûres dans le cas de l'attaque potentielle euh, en dehors de, de l'espace virtuel. Donc, je pense que ces cas sont un problème très sérieux. Nous essayons d'aider ces personnes qui s'adressent à nous. C'est surtout les groupes marginalisés qui s'adressent à nous le plus souvent. Nous avons affaire très souvent à des personnes qui euh, parlent, et qui soutiennent les valeurs morales sur Internet. Elles aussi euh, sont euh, l'objet d'attaques. Je parle ici d'activistes, n'est-ce pas De politiciens, de journalistes. La violence sur Internet est omniprésente. Il faut que nous en soyons conscients. Nous avons fait une étude à base d'une enquête en Europe dont il résulte que 60% de tous les utilisateurs euh, dans un cas ont eu, ont eu affaire à euh, la violence sur Internet. Et les jeunes euh, adultes, euh, ce pourcentage, dans leur, dans leur cas, 91%. 91%. Donc euh, un, un, un nombre énorme de ces personnes auraient été victimes de telle ou d'autre violence sur Internet. 50%, de, 50 auraient été euh, violence, euh, victimes d'attaques particulièrement violentes. Donc nous voyons que la haine sur Internet est omniprésente. Nous avons le euh, langage de haine euh, que nous apprendons sur Internet tout le temps. Euh, nous voyons que cette violence est un problème, mais euh, les personnes qui, euh, qui font de, de telles actions comme, comme langage de la haine, il y en a peu. Par contre, l'impact de ces actions est significatif. Nous voyons donc qu'on a mené des, des études à ce sujet et c'est avéré que, par exemple, sur Facebook, 5% d'utilisateurs... Cette plateforme répondait de 50% de tous les contenus qui, euh, qui, avaient, euh, qui étaient négatifs ou qui étaient euh, quelque part violents. Nous avons fait une petite étude, plus petite encore en Allemagne, C'est s'est avéré que on avait publié 4000 commentaires négatifs pendant euh, les élections. C'était des commentaires négatifs pleins de haine euh, dirigés contre les politiciens. Il s'est avéré que ces commentaires avaient été publiés par des personnes qui disposaient d'à peine 200 comptes sur Facebook. Nous voyons donc euh, les victimes ont peur, ne savent pas ce que qu'elles doivent faire dans cette situation. Nous voyons aussi que, que les autres gens regardent ça, ils sont témoins, mais se retirent de, du débat public, ils ne prennent pas parole, ils n'expriment pas leurs euh, opinions parce qu'ils commencent à avoir peur voyant ce qui se passe. Les gens, donc, ne veulent pas participer au débat public. Nous voyons donc que nous avons un petit groupe de personnes très agressives et il semble qu'ils sont si bruyants, il semble qu'ils qu commencent à exprimer les, des opinions qui ne sont pas majoritaires dans notre société. Que le reste de la société ne réagit pas parce qu'elle a peur. Et À mon notre avis, c'est un, euh, un danger pour le, la liberté de l'expression et pour la démocratie. Internet doit être un espace sûr pour les deux. Euh, côté pour les deux parties de ces discussions pour tous les participants du débat public. Donc ici, notre organisation rentre sur scène, nous essayons d'assurer les utilisateurs en leur disant que vous avez le droit de vous exprimer en cas de situation urgente, nous sommes toujours prêts à les aider, nous essayons de leur enseigner comment utiliser directement internet et nous essayons aussi de les aider euh, pour prendre des stratégies à long terme. Parce que les personnes avec qui nous travaillons, c'est des personnes qui très souvent euh, deviennent victimes d'attaques. Ce pas des personnes dans le cadre desquelles ces phénomènes sont uniques et ne se répètent jamais. Donc nous essayons de les aider et les préparer pour d'éventuelles attaques futures de ce type. Nous avons aussi une unité spéciale qui est spécialisée dans dans la cybercriminalité, donc par exemple au euh, droit du conseil de conseil juridique, ce qui est très important parce que dans la société civile nous voulons que chaque participant de cette société ait accès à l'aide nécessaire. Nous communiquons aussi avec l'opinion publique au sujet de ce que nous est, ce que nous arrivons à faire pour que tout le monde soit conscient de notre activité, que tout le monde soit conscient que des, organisa des organisations telles la nôtre existent et sont prêtes à aider en cas de nécessité. Nous essayons aussi de parler euh, aux politiciens, euh, aux représentants de, de la loi pour souligner les besoins des victimes et pour... Euh, créer des, des accords et pour ouvrir les yeux de toutes, ces publics, de toutes ces institutions sur une situation souvent très difficile de ces victimes. Et ici, je dois dire que... Et maintenant, je, je prendrai la parole volontiers plus tard, mais euh, ça serait ça euh, en ce qui concerne les remarques préliminaires. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. Et nous allons maintenant passer aux représentants de la Russie. Oui, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité à participer à cette discussion. Je ne ferai qu'une brève introduction. Pour ce qui est d'Amnesty Tech, l'organisation que je représente, Racha Abdulrahim, c'est comme ça que je m'appelle, c'est une équipe multidisciplinaire composée de spécialistes en technologie, mais aussi de spécialistes en droits de l'homme de juristes et de représentants d'autres spécialités. Ce que nous faisons maintenant, c'est que nous sommes, nous travaillons avec des journalistes, ça a été notamment le cas cet été. Je vais bientôt vous parler du projet Pegasus, dont je, nous, nous nous sommes occupés, très concrètement. Mais d'abord, quelques mots en guise d'introduction. Donc, donc, je commencerai par la chose suivante. Amnesty International, pendant de nombreuses années, Amnesty International et d'autres ONG, euh, ainsi que le monde de la recherche et de la science, pour aller très vite, euh, ont remarqué le besoin pressant de, de parler de, de, du, du manque de transparence par rapport à, à, à une surveillance Généralisée du cyberespace. Nous entendons donc coopérer euh, avec de nombreux partenaires, euh, comme les ONG, par exemple, comme des entreprises technologiques, des équipes de pirates informatiques. Euh, en juillet, nous avons euh, lancé une coopération avec la participation de, 86, euh, de 80 journalistes de 17 organisations médiatiques de dix pays. Amnesty International, notre atelier, en tout cas, vraiment, consacré à, à la sécurité technologique, est basé à Berlin. Ce euh, n'est pas tout Amnesty International, mais c'est juste un, un département. Et on étudie la manière dont les États, en fait, utilisent les mécanismes de surveillance numérique généralisée, avec Pegasus, par exemple. Euh, nous en sommes arrivés à la conclusion que la manière dont sont utilisés ces mécanismes, ces outils de surveillance généralisée, de mise sur écoute très souvent, euh, constituait un véritable danger pour les droits de l'homme et que ces, ces mécanismes étaient utilisés de manière systématique, parfois même pour déstabiliser, des, pour déstabiliser la sécurité d'État. Euh, en ce qui concerne les programmes de type, euh, alors les spyware, les logiciels espions comme Pegasus, une fois que c'est installé sur votre ordinateur ou sur votre appareil portable, ce qui va se passer c'est que le pirate, l'espion va pouvoir prendre complètement le contrôle de, euh, de votre boîte e-mail, de votre caméra, de votre micro, euh, le, le pirate en question va pouvoir ou l'espion va pouvoir euh, parler en votre nom. Euh, les juristes peuvent être parfois attaqués, mais aussi les militants, euh, les juristes, les opposants, euh, les, euh, et parfois des chefs d'État. Euh, il y a environ 200 journalistes de, en provenance de 200 euh, pays, des centaines de politiques qui ont été, euh, qui ont été attaqués. Donc personne n'est sûr. Personne n'est en sécurité. Chacun peut être attaqué par un logiciel espion. Euh, je n'aurai pas le temps de vous, de vous en dire tout ce que je, je voudrais en dire, parce que je, je, pourrais, je pourrais en parler longtemps, mais il y, il y a eu un journaliste mexicain, par exemple, qui a, été, euh, qui a fait l'objet d'une attaque de ce type en 2018. Euh, environ 40 journalistes indiens, Également, euh, une enquête a été menée en coopération avec les plus grandes entreprises médiatiques, les plus grands groupes médiatiques, CNN, New York Times. Et, euh, et on se rend compte que les cas, il y a pléthore de cas, de nombreux rapports nous arrivent sur nos, sur nos bureaux concernant, euh, décrivant des cas. Euh, où des gens ont été victimes de logiciels espions. On se rend compte qu'il y a des cas euh, récurrents de violation des, des droits de l'homme. Des... Nous, nous en avons été informés par des militants euh, vivant en Palestine, euh, en Israël, au Kazakhstan. Euh, puis encore une chose, très rapidement, je voudrais vous dire ce que l'on fait euh, par rapport à, à cette... Euh, par rapport à ces attaques systématiques contre la société civile grâce à des logiciels. Euh, ce que l'on voudrait faire en tout cas, euh, c'est analyser... Euh, L'impact euh, réel sur les vies humaines, euh, il ne s'agit pas, vous savez, seulement d'une de, de, violation de droit à la vie privée, à la confidentialité, parce que les cas que nous avons euh, euh, utilisés, euh, les cas de sommet de logiciel espions avec violation de la confidentialité et de la vie privée, on se rend compte qu'il y a d'autres droits qui sont, qui sont violés. Ce n'est pas que la vie privée la confidentialité, ne serait-ce que euh, la liberté d'expression, mais la dro le droit à la vie, le droit à la sécurité, c'est l'intégrité physique des personnes qui est mise, en, qui est mise indirectement souvent euh, à mal. La sécurité psychologique... Euh, vous savez, le. Le, le danger, il est lié, en fait, à... à C'est qu'en fait, on peut réduire quelqu'un au silence pendant quelques mois. C'est ça qu'on peut faire. On peut réduire un journaliste au silence. On peut empêcher la société civile de fonctionner de cette manière. Pour terminer, je voudrais vous dire que notre enquête a montré que que les programmes de type spyware euh, étaient en fait euh, des outils qui, euh, qui jouissaient d'une certaine popularité auprès des pirates qui justement vont souvent attaquer les représentants de la société civile. Euh, C'est souvent dans les pays autoritaires où on, on s'en prend assez soulement, souvent aux, aux journalistes et aux opposants, qu'on utilise beaucoup ces outils. Donc, il est important de mettre au point euh, des euh, cadres juridiques internationaux qui pourraient justement aller juguler le, les exportations de ce type d'outils, euh, ce qui nous permettrait de protéger euh, les droits de l'homme. Donc, ce que je demande, c'est que l'on mette au point de bonnes pratiques et des euh, réglementations internationales pour ce qui est de la, de la création, pour ce qui est de l'utilisation des de logiciels espions. Et on a besoin de réglementations internationales concernant les exportations d'outils de ce type. Et puis l'étape l'étape ce sera plus tard. Je reprendrai la parole si vous me le permettez. Merci beaucoup. Je pense Et nous aurons effectivement l'occasion de revenir à ces aspects. Euh, vers la fin de notre discussion, c'est vrai qu'on pourrait en parler pendant des, pendant des jours et des jours et qu'il n'empêche qu'on n'aurait pas encore fait le tour du sujet tel, tant il est vrai que le sujet est vaste. Euh, je voudrais maintenant euh, que nous... Enfin moi je vais demander surtout. Je vais demander aux intervenants suivants d'essayer de, de, de, de, de répondre à deux, deux questions. Les questions sont courtes, les réponses aussi, il faudrait qu'elles soient assez concises pour qu'on ait encore le temps de, de faire une session questions-réponses interactive avec le public. Euh, alors, il n'y a pas d'ordre particulier. Hein, c'est une question ouverte que je pose à tout le monde. Euh, la question, c'est la suivante. Comment peut-on euh, accélérer et rendre plus efficaces les normes qui euh, réglementent la sécurité, la sécurité du cyberespace Et deuxième question, comment sait-on que les mécanismes qui sont appliqués maintenant sont efficaces et comment mesurer leur efficacité. Parce qu'on a, on a parfois l'impression qu'on devrait peut-être changer d'approche par rapport à la cybercriminalité. C'est avec un grand intérêt que j'écouterai vos, vos réponses, et après, je, je vous promets de vous laisser encore un peu de temps pour qu'on fasse une, une session questions-réponses avec les, avec les participants. Euh, alors, qui en premier euh, Je vais commencer, Chris, je vous remercie. Euh, La taille, ici. Euh, je, à mon sens, il va falloir réfléchir à ce que l'on pourra faire dans un futur très proche euh, pour ce qui est de l'adoption de normes internationales. Je voudrais dire avant tout que nous sommes tous euh, reconnaissants pour les efforts qui ont, qui ont été entrepris par euh, l'Organisation des Nations unies, qu'il s'agisse des sessions de l'UNGG ou encore des groupes de travail ouverts euh, ou encore de la dernière feuille de route, un, qui est un plan de développement de coopération numérique qui a été lancé par le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies. Beaucoup a été fait, beaucoup de choses ont été faites, effectivement, pour aller de l'avant en matière de cybersécurité. Mais pourquoi n'avons nous pas encore réussi à mettre au point des normes euh, contraignantes qui vraiment. Euh, qui donnerait des résultats tangibles. La question reste ouverte. On parle, mais on parle souvent de normes, mais d'un de, euh, de, caractère facultatif. Alors, c'est plus des incitations, des recommandations. Euh, Ce n'est pas ça des, des, des normes. Il faudrait vraiment qu'il y ait une question de responsabilité. Il faudrait qu'il y ait des conséquences pour, euh, pour, les, pour les mauvais joueurs. Les normes qui ne sont pas contraignantes... Euh, vous savez, je pense que les, les, les mal intentionnés, les plus mal intentionnés ne s'en soucient guère. Et, et c'est ça, je pense, la limite des, des normes facultatives euh, sur une base volontaire. Et je pense que les sommets de l'IGF ou de la, ou de la, de la plateforme qu'on pourrait appeler l'IGF ⁇ sont des choses plus prometteuses. Euh, c'est un espace de discussion plus prometteur pour ce sujet qu'est la cybersécurité. Car lors de ce sommet numérique de, de, de l'ONU, de, lors des sommets de l'ONU, il y a beaucoup de représentants des gouvernements qui viennent. Et le MAG, c'est un organe euh, qui jouit quand même de conséquences de compétences assez conséquentes. Euh, mais je pense que les parlements devraient être plus et mieux représenté lors du sommet numérique de, de l'ONU et qu'à cette condition, effectivement, le sommet deviendra un espace beaucoup plus prometteur dans la mesure où la probabilité d'y de, de, voir naître des normes contraignantes sera revue à la hausse. Euh, on se posait la question tout à l'heure de savoir comment mesurer le, le succès. Enfin, vous posez la question. Euh, je pense que s'il existe des normes euh, en place, respectées, efficaces, alors, euh, on pourra effectivement voir ici et là des, des cas de, de succès. Nous pourrions effectivement commencer par définir euh, les, les facteurs de succès. Il faudrait qu'il y ait des indices, il faudrait qu'on puisse noter les noter les choses. Pour mesurer, il faut noter, il faut des, des, des unités de mesure. Mais euh, c'est avec un grand intérêt que, que j'écoute ce que, ce que vous dites sur MSZ International. Il y a beaucoup de, de groupes comme ça qui mènent euh, euh, qui font des efforts et qui réalisent un travail précieux. On sait ce qui se passe grâce aux réseaux sociaux. Mais comme euh, vous m'avez demandé de ne parler que deux minutes, eh bien je ne, je ne parlerai pas plus, euh, plus longtemps. Euh, je pourrai reprendre la parole plus tard si s'il si, si, si, y a lieu. Merci beaucoup. Merci, Lata. Oui, la gestion du temps, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Ce n'est pas une mission... Euh, Gratifiante, c'est le mauvais rôle, mais, euh, mais je pense que quand, quand vous dites qu'il ne quand, quand qu faut pas mettre le, la charrue avant les bœufs et qu'il faut d'abord effectivement avoir des unités de mesure avant de mesurer quelque chose, euh, ça, ça c'est une expression d'avant Internet, mais, euh, mais c'est tout à fait vrai tout à fait pertinent. Euh, Bart, Bart Grothreus. Euh, oui, bonjour. Je suis négociateur en chef de la, de, de la nouvelle loi sur la cybersécurité qui entrera en vigueur de, dans les années à venir. Et je voudrais dire à ce sujet que nous sommes aujourd'hui très engagés pour ce qui est les travaux sur la directive NIS, nice, la Commission européenne. Euh, dans un futur euh, très proche, incessamment, sous peu, va euh, faire des propositions sur les produits, les, les appareils connectés, euh, les logiciels, donc software et hardware, euh, pour ce qui est de la cybersécurité. Et je pense qu'il est important de, de réfléchir à l'identité de ceux qui utilise ces conditions qui permettent la cybercriminalité. Pour aller plus vite, cherchons à qui le crime profite. Euh, Joséphine a, dit, a parlé d'un ensemble d'outils numériques permettant le cyberespionnage. Euh, il s'agit de chercher à qui les conditions propices au crime profitent, plus exactement. Euh, on parle de plus en plus du, de l'adoption de nouvelles normes, de la création de nouvelles normes. Mais ce qui me, ce qui ne, ne le cesse de m'étonner, c'est que. On a par exemple un gouvernement qui va un chef d'État qui va mettre un tweet sur, sur Twitter par exemple ou un post sur un autre réseau social en disant ah, je condamne fermement ce qui se passe dans l'État euh, machin euh, dans tel ou tel État mais en fait souvent c'est euh, on se, on se gargarise d'une forme d'indignation, mais sans aller plus loin pour ce qui est des faits. Je pense que maintenant qu'il faut que nous créions de véritables instruments, de nouveaux outils. et Il nous faut devenir un, un acteur géopolitique plus important. L'Union européenne doit devenir un véritable acteur géopolitique. Il ne suffit pas de souligner l'importance de notre propre sécurité. Nous devons aussi assurer la sécurité des autres. Ah, J'ai réussi à brancher le micro. Euh, je voulais poser une question. J'espère qu'on a le temps de le faire plus tard. Maintenant, nous allons passer à la personne suivante. Donc maintenant, de quelle façon assurer une coopération multilatérale euh, en matière de cybersécurité si nous n'avons pas euh, une euh, transparence euh, euh, entière de la part de toutes les parties prenantes. J'espère que quelqu'un prendra position par rapport à ça. Mais maintenant, on va donner la parole à Anastasia. Oui, bonjour. Je vous remercie de me laisser m'exprimer une deuxième fois pendant le sommet IGF. J'espère que ce format virtuel marchera bien. Nous avons entendu de nombreuses remarques fort pertinentes. J'espère que ce sera le cas aussi pendant la dernière journée. En ce qui concerne les normes concernant la cybersécurité, je pense que beaucoup de choses se passent ici déjà dans beaucoup de secteurs, dans des contrées différentes du monde. La question est de savoir si nous en savons assez sur la mise en œuvre de ces normes et quels sont les enjeux, les défis qui apparaissent dans différents pays, surtout dans les pays émergents et en voie de développement, en fonction de l'état, de la société civile, de l'aspect qu'a le secteur privé, etc. Donc c'est la question essentielle ici. Comment à obtenir les connaissances supplémentaires et comment savoir quoi faire pour assurer que les normes seront euh, mises en œuvre de manière correcte et comment euh, mettre en œuvre les meilleures pratiques dans ce domaine. Alors, je vais donner une, un exemple pratique qui, euh, qui est apparu dans les travaux du, du Forum des meilleures pratiques. Donc ici, nous avons parlé concrètement d'enfreintes de, à la sécurité euh, qui ont eu lieu dans des pays différents. Moi-même, j'y étais impliqué. Dans cette analyse, je veux dire, j'ai parlé aux chercheurs qui s'occupent de ces sujets aux États-Unis, euh, en Europe et en Russie. Et j'ai posé une question de savoir ils si, si, étaient si, si conscients euh, de l'existence de ces normes, en particulier les normes concernant le, le reporting euh, responsable et les éléments qui sont potentiellement euh, en danger d'attaque les personnes à qui je parlais disaient qu'ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas ce qui qu est fait, entre autres, par l'ONU dans cette matière. Donc c'est un rôle pour le sommet de type IGF. Il faudrait qu'il y ait des connaissances plus larges dans ce domaine et que toutes les parties prenantes soient conscientes de ce qui se passe. En ce qui concerne la mise en œuvre, je pense que les dernières journées du de, de, de sommet IGF, on prenait euh, des ateliers, y compris des ateliers qui euh, concernaient l'aide aux, aux parties intéressées, l'aide pour, pour comprendre euh, les normes euh, concernant l'infrastructure, comment on peut assurer la sécurité. Et ces ateliers étaient très intéressants car pendant ces ateliers, nous avons discuté, nous avons parlé entre autres d'exemples de, des États-Unis. Aux États-Unis, il y a énormément d'initiatives intéressantes. Dans l'Union européenne, il se passe des, des choses très intéressantes aussi. Donc, donc, nous avons analysé ces nouvelles directives, tout, tout ça. Nous avons eu aussi des voix euh, des voix de, de la région Asie-Pacifique. les représentants de la région parlaient des, euh, des enjeux auxquels ils, font, ils ont affaire. Je voulais aussi mentionner euh, le fait que les, les outils pendant l'IGF, devraient euh, comprendre cette euh, dimension pratique, que faire pour, euh, pour abolir ces, ces dangers. Alors ici, nous, dans ce format virtuel, nous avons essayé d'organiser un jeu, un jeu pour les parties intéressées, pour les personnes intéressées qui étaient censées apprendre à enseigner les utilisateurs d'Internet de, de savoir de, de quelle manière euh, être sûrs dans les activités, et, euh, et je veux je, je, je, je souligner que l'IJF est une excellente plateforme d'échange d'informations entre um, les présidents des bienvenus. Merci beaucoup, Anastasia. Catherine. Et maintenant, nous allons passer à Catherine. Catherine, euh, à toi. Euh, le micro surtout aussi bien euh, branché. Okay. Uh, uh, Merci and beaucoup, Chris. Je suis heureuse to... de pouvoir prendre la parole. You're not actually, you're not Je m'exprime comme so la point, dernière, point. mais c'est c'est l'habitude que pour les pays africains, nous okay. sommes so, uh, nous sommes toujours à la fin. Non, tu n'es pas uh, la uh, dernière. Il y a encore un intervenant qui attend ça dans lequel, Enfin, peu importe, je voulais juste dire que, en ce qui concerne les normes, leur influence est peut-être insuffisante, vu des questions telles que la responsabilité ou la possibilité de, de faire des décomptes avec les, euh, les entités. Euh, la responsabilité de la de, pour la réalisation, c'est en particulier intéressant dans le cas des pays en voie de développement. J'étais impressionné par ce que disait tu Joséphine et j'étais impressionné par les, par les travaux de retail, car je considère que telle aide que de telles organisations euh, fournissent est très importante au niveau individuel, mais aussi au niveau des, de toutes les de, communautés. Espérons euh, que dans le futur, il sera plus facile de poursuivre les cybercriminels. Et il sera plus facile. Euh, d'assurer euh, euh, de l'aide euh, aux victimes. Nous devons avoir ici des normes contraignantes, ça ne devrait pas être du bénévolat. Hein. Je pense que maintenant, il faut que, que l'on se penche beaucoup plus profondément et plus en détail, et regarder les voir en plus en détail, parce que maintenant, nous avons une fracture qui est mondiale, qui, euh, qui est utilisé par euh, différents secteurs, par les organisations, par les, les entités de l'administration publique. Donc nous devons maintenant assurer un système un système qui se pourrait être utilisé par tout, tout, toutes ces entités de, toutes les, de tous ces milieux. Évidemment, ça, ça sonne très théorique, mais c'est quelque chose de quoi nous devons parler euh, de manière multilatérale si nous voulons élaborer des solutions efficaces qui auront une influence réelle. Nous pouvons parler ici de deux approches. Je vais juste les mentionner parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. La première approche est qu'il existe une certaine culture qui, qui est en évolution dans laquelle nous vivons, mais elle change, elle évolue. Nous pouvons la former nous-mêmes. Aussi, sur la base, sur l'échange d'opinions telles que, telles que ici, dans le cadre de l'IGF. Nous devons nous parler, nous devons nous écouter et trouver des solutions. communes. Mais il y a aussi des solutions qui sont créées dans des régions concrètes comme l'Europe, comme l'Asie-Pacifique. Et dans le cadre de ces solutions, on élabore des solutions concrètes qui ensuite peuvent être greffées dans d'autres régions. Peut-être qu'un tel processus peut avancer plus vite que quelque chose qui vient de manière ascendante de tout en bas où chaque région cherche ses solutions séparément par rapport à ce qui se passe dans les autres régions. Ça serait ça pour ma part. J'écouterai attentivement la suite de la discussion et je prendrai volontiers la, la parole oui. plus tard. Merci, Catherine. Non, je, merci, Chris. C'était une discussion très agitée. D'ailleurs, pas seulement ici, pas seulement so so tout de... toutes les, les discussions dans le cadre de, du sommet Jeff. C'est avec grand intérêt que j'écoutais les synthèses des travaux pendant la session préparatoire. En effet, les, les, les, les présentations étaient très intéressantes. Pour répondre à la première question, je dirais avant tout euh, que il y a des questions qui euh, seront peut-être surprenantes pour certains d'entre vous. Et là, je vais concrètement me référer au fait que nous avons réussi à élaborer une, un accord euh, entre les États-Unis et la Russie, ce qui concerne les normes et le programme du GGE. Ceci a souligné euh, le fait qu'il y avait des normes qui marchent déjà maintenant, mais qu'il faut continuer à développer. Nous voyons aussi une euh, l'application des différents pays dans la coopération avec d'autres entités, d'autres acteurs, pour mettre en œuvre ces normes et aussi pour communiquer avec les autres pays au sujet de, de, de, de la manière dont ces normes sont mises en œuvre. Le fait qu que les gens soient prêts à, à, pour une telle coopération, c'est un pas uh, vers l'avant. Ça permet de re, redéfinir l'approche des normes et l'approche de leur euh, mise en œuvre et de leur respect en pratique, en situation concrète dans des pays différents. Je pense que dans le futur, ce sera perçu comme euh, quelque chose de très positif. Nous avons aussi à affaire à des défis dont on a beaucoup parlé ici. Et nous ne pouvons pas euh, sous estimer le rôle. Mais il y a aussi une tendance positive et au sujet de celle ci, je me réfère justement à ce, à ce consensus que nous sommes arrivés euh, à, à créer. Parce que de la, euh, le développement des compétences, euh, c'est très important, le gouvernement américain coopère avec d'autres euh, entités, avec des associations notamment. Euh, pour, que, pour bâtir ses compétences. En ce qui concerne la deuxième question, eh bien, euh, nous disons toujours que la sécurité, ce n'est pas un état concret que nous avons réussi à atteindre. C'est un processus dont nous devons travailler pour cette sécurité. Mais évidemment, il y a des critères euh, dans lesquels, si on les remplit, euh, ça peut prouver que nous avons réussi à créer un environnement plus sûr, basé sur plus de confiance. L'Inde est de ses critères et le, et, euh, le fait de remarquer si un pays euh, entreprend des, des efforts pour créer une législation concernant la cybercriminalité. Est-ce que la cybercriminalité est prise en compte du et tout, tout? en ce qui concerne les cadres de la loi pénale, pénale mettons, dans les différents pays C'est donc euh, l'un de ces critères, un critères un car il faut veiller à ce que la cybersécurité soit poursuivie et qu'il y ait des mécanismes d'enquête, par exemple, dans le cadre de crimes sur Internet. Euh, L'aspect comportemental est aussi très important. Est-ce que nous marquons euh, des changements de, de comportement de, de, de, dans le milieu des de criminels sur Internet Si nous sommes en état de suivre ces changements de tendance, ça indique que nous allons dans la bonne direction, euh, que nous sommes à jour. Donc je pense que nous avons des normes qui ne sont pas complètement contraignantes, certes, mais souvenons-nous, que nous, en tant que communauté, nous devrions essayer de veiller à ce que ces normes soient respectées et euh, que... Dans le cas d'enfreintes ou de cybercrimes, que, que les consens soient tirés. Les États-Unis et les autres pays euh, font attention et attirent l'attention sur, le, sur, sur le cadre d'activités criminelles sur le Internet par des pays concrets. Et là, nous avons certains outils à notre disposition, notamment les sanctions ou ou autre, Donc, euh, indépendamment de, de si on parle de cas euh, de crime individuel ou si nous parlons de, de criminalité sous l'égide d'un État, nous devons avoir des mécanismes d'entretien de, des consciences. Ce serait ça pour euh, les tendances que je remarque. Là. Merci beaucoup. Nous allons bientôt passer à voilà, la session de questions-réponses et commentaires. Mais une encore une intervention avant. Il y a des questions aussi dans la messagerie, me semble-t-il. Lata voudrait prendre la parole. Je vais lui donner la parole dès maintenant, avant que nous passions à la question de session, à la session de questions-réponses. Oui, moi je voulais juste dire que j'ai répondu à une question lors de. Ma présence lors de ma participation au sommet de, de l'IGF, je me souviens qu'un des participants m'a demandé quelles étaient les, les conséquences possibles, les différentes conséquences possibles en cas de violation des normes. Et à ma foi, je pense que pour ce qui est des conséquences, il faut faire la différence entre les conséquences qui peuvent être, les mesures qui peuvent être prises envers les États et envers les individus. Contre les États ou contre les individus, ce sont des choses différentes. Et je pense qu'une hiérarchie est nécessaire. Je pense qu'il faut pouvoir qualifier les différents délits, les différents crimes. Euh, certains délits peuvent avoir des conséquences particulièrement graves ou au contraire, ou au contraire plutôt bénignes. Et je pense qu'il est intéressant, important, de faire la différence tout de même entre les choses, de ne pas tout mélanger. A euh, voir aussi, est-ce qu'on a affaire à, une, à des activités menées par un État concret ou à une criminalité perpétrés par des individus, par des criminels. Ce n'est pas la même chose. Il y a des criminels de droit commun, il y a des activités illicites, de renseignements illicites. Après, on peut avoir aussi un mélange des deux, on peut avoir des criminels qui sont sponsorisés en fait par un État. Par un Mais parlons au moins de, ouvertement des, de ces cas dans l'espace public. Je voudrais également rappeler d'autres travaux en ce qui concerne la création de normes avec euh, notamment euh, l'entente, euh, l'accord qui a été le, le passé à Paris sur le sujet. Euh, je voudrais aussi rappeler les travaux de la Commission mondiale aux affaires liées à la cyberstabilité. Euh, si j'en ai, si ai le temps, je, je mentionnerai ces initiatives qui sont particulièrement vertueuses. Il de, ça s'inscrit très bien dans ce qui se passe, dans ce qui est fait par, par l'ONU et, et ce dont on parle ici lors de ce sommet numérique. S'il devait y avoir des questions plus précises, je, je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci beaucoup, la table. Nous apprécions à sa juste valeur toute votre intervention, car c'est bien pour cela que nous sommes ici. C'est pour euh, évoquer ces sujets. Il y a plusieurs personnes qui voudraient prendre la parole, mais avant de la leur donner, euh, je voudrais euh, donner le micro à quelqu'un qui est ici dans la salle et qui, qui lève la main. Il y a des gens qui lèvent la main. Rappelez-vous que tout le monde n'est pas en ligne. Il y a des gens qui sont ici à Katowice et qui peuvent vouloir prendre la parole. Je vois deux personnes qui lèvent la main. Si euh, vous confirmez, oui, on va leur donner la possibilité de prendre la parole. Il y a aussi des questions dans la messagerie, d'ailleurs. Mais d'abord, euh, passons à Craig puis à Liesel et ensuite à Anastasia. Anastasia. D'accord. Je voudrais mentionner ce qui a été dit par l'ATA concernant les réactions possibles. Je pense qu'à l'heure qu'il est, nous devons effectivement lancer des enquêtes au niveau, au niveau des, des débarqués, au niveau des forces de l'ordre. Et il faut faire, faire mener les enquêtes là où sont les pirates. Donc ça veut dire qu'il faut coopérer avec les autorités locales. Euh, ça demande une véritable coopération, plus que des mécanismes de type extradition. C'est une approche euh, particulièrement utile. Ça demande une, une intense coopération entre les, les, euh, les enquêteurs euh, des divers pays. On a un projet comme ça en Afrique. Le, le but, justement, est d'intensifier la coopération. De notre côté, on peut, euh, peut euh, s'informer des détails du projet, mais comme je le disais, il s'agit avant tout d'intensifier la euh, coopération entre divers acteurs. Euh, et quand je parle d'acteurs, je parle ici d'enquêteurs, en, bien sûr, d'institutions de police. Question euh, maintenant. Bientôt la session de questions-réponses, donc merci d'être concis, Lissile France. Oui, merci Chris. L'ATA a, merci. a eu tout à fait raison de de dire qu'au lieu de montrer du doigt et de stigmatiser euh, tel ou tel parti, il, il serait bon d'appeler un chat un chat, mais sans, sans, sans hausser le ton et ensuite de, de discuter. C'est le, le principe de la... Des diplomaties. Il faut négocier avant, euh, avant d'accuser les gens publiquement. Euh, nous créons les cadres de négociation appropriés de manière à ce que nous puissions parler de de ce que c'est d'être euh, responsable. Une fois qu'on aura réussi à, à, à mettre au point des, des accords, à s'entendre sur des accords, je pense qu'il n'y aura pas de problème. C'est tout ce que je voulais dire. Donc, D'abord, euh, négocier, négocier, négocier de manière ouverte. Très bien, nous allons passer aux questions des, des participants qui sont ici sur place. De, de... Oui, merci beaucoup. Merci pour, cette, pour ces présentations. C'était particulièrement instructif. Nous avons entendu beaucoup de choses sur notre tendance, sur la, notre exposition à, à diverses attaques numériques. J'attendais avec impatience qu'on parle de la collecte illégale de données. Euh, notamment par les agences de renseignement. Est-ce que quelqu'un pourrait commenter le sujet Oui, c'est une bonne question. Je vais demander à nos intervenants si quelqu'un voudrait prendre la parole à ce sujet. La collecte illégale, la saisie et la collecte illégale de données par les agences de renseignement. Je n'ai pas l'impression que ça se bouscule le portillon. Si, si, si, si, si, si, si, si, si, si moi je veux bien, je veux bien commenter. Euh, nous allons voir pour la suite, mais bon, moi j'aimerais commenter ce, ce, ce qui a été dit. Bart grosch russe c'est une excellente question. On parle de tendances euh, inquiétantes, effectivement, dont il est fait écho euh, ici et là. Euh, pour ce qui est du contexte international, par exemple, en Chine, euh, il a été dit avec fermeté que le marché serait fermé, euh, fermé aux entreprises externes. Euh, je crois qu'on devrait ici prendre des efforts diplomatiques très importants euh, et décider de manière à mener des négociations autour de ce sujet parce que si on prend en considération le fait que la Chine, aujourd'hui, vole régulièrement des... Euh, des, in des informations et violent les principes de propriété intellectuelle sans vouloir coopérer avec le reste du monde, ça ne, ça ne, ça ne, ça ne, ça ne pousse pas à l'optimisme. Alors, si on voit par exemple euh, Israël qui exporte des outils à la Hongrie, à la Pologne, etc., ou à l'Arabie saoudite, là aussi c'est assez inquiétant. Je pense que ce sont des phénomènes qu'il faut commenter dans des conditions diplomatiques tout en mettant la pression diplomatiquement euh, sur les fautifs. Nous ne pouvons pas ignorer ce type d'agissement. Nous ne pouvons pas euh, ignorer, faire semblant de ne pas avoir euh, remarqué les, les attaques de type Zero Day. Euh, souvent, hélas, euh, il nous est impossible en la matière de coopérer. Et même si on n'est pas... Euh, euh, en mesure d'empêcher complètement les Zero Day, on peut tout de même lutter contre les logiciels espions et, et introduire de meilleures normes démocratiques par la négociation et par les outils diplomatiques. Merci beaucoup pour ce commentaire. Oui, moi je voudrais, euh, Anastasia ici, Anastasia, Anastasia Kazakova, je voudrais aussi ajouter quelque chose. De mon côté, quelques mots par rapport à ce qui a été dit concernant les attaques et les vulnérabilités en tant que communauté internationale. Nous sommes porteurs d'une certaine responsabilité et nous avons le devoir de réagir à, à ce type d'attaque. Cela étant, il serait bienvenu d'harmoniser les approches des différents gouvernements, des différents États, de manière à pouvoir, en commun, ensemble, améliorer la transparence du processus de collecte de données euh, sur ce type d'attaque et de prendre des mesures ensemble visant à réagir à, à ces attaques. Je pense que ce serait crucial. Il faudrait faire en sorte que le secteur technologique ne devienne pas euh, déchiré, écartelé entre diverses règles, divers cadres juridiques, divers au sens propres, divers et variés. Ce serait vraiment quelque chose, un scénario à éviter. Et ce que je voudrais ajouter, c'est que pour ce qui est de la cybercriminalité et de ces divers avatars, il est important de renforcer les possibilités des organes. De, des polices tout simplement, des polices nationales, des polices judiciaires, des parquets. Il faut aussi discuter en détail euh, de l'identité, enfin, de, des compétences qui devraient être celles des euh, des polices et des, euh, pro, des procureurs et puis d'harmoniser nos efforts en ce sens. Merci beaucoup. De les rendre plus cohérents. Merci beaucoup, Anastasia. Nous allons maintenant passer à notre plateforme en ligne, car je vois que des questions ont également été posées en ligne sur la messagerie. Bangladesh, oui, merci beaucoup de me donner la possibilité de prendre la parole. C'est notre plateforme à distance ici à Draca. Le forum de gouvernance, le forum de gouvernance. Internet est pour nous une, une excellente manière, un excellent espace, une excellente plateforme pour ce qui est de partager nos expériences et d'en apprendre le plus possible, possible sur les vôtres. Ma question concernerait les jeunes, ces jeunes qui sont assez souvent les premières victimes des cyberattaques. Je voudrais savoir si le forum de gouvernance Internet pourrait commenter cet aspect-là, ces, ces dangers qui, qui rôdent notamment sur les réseaux sociaux et qui, et qui font la chasse aux jeunes. Merci beaucoup. Cette question sera posée. Donc, euh, elle est posée. Euh, qui voudrait euh, répondre Moi, je m'appelle Hadou Al-Hassan. Je suis venu du de, de, de, de Nigeria. Et je vais ajouter une question. Euh, la suivante. Moi, en fait, je voudrais demander aux experts d'expliquer de, de quelle manière les États peuvent réduire, atténuer les, les risques de, les risques numériques lorsqu'on a des, cyber, des cas de cybercriminalité sponsorisés, commandités par des États. Ça, c'est des choses qui arrivent. Un État A attaque un État B, un état B en engageant des cybercriminels soi-disant privés qui sont payés sous la table. D'accord, merci beaucoup pour ce commentaire. Nous allons maintenant passer à Joséphine. Merci beaucoup. Euh, je, je répondrai plutôt à la première question parce que c'est lié de près à ce que je, je comptais justement vous dire. Euh, je suis heureuse euh, de, de voir votre volonté de... De rencontrer les représentants des, des big tech companies, des, des principaux acteurs du secteur numérique. Souvent, malheureusement, on ne sait pas qui devrait être tenu responsable, qui devrait être inquiété en fait par, par, par, par le, le pouvoir exécutif. Euh, dans, dans, dans tel ou tel... Euh, ça se passe souvent, même, même, en, même en Europe, donc il faut trouver des, des solutions mondiales. Je pense qu'on on remarque tout de même euh, le fait que les, les questions autoréglementation, euh, le fait de s'imposer des normes soi-même au sein des entreprises, que ça, que ça ne suffit pas, en fait. L'étape euh, où, où on en est, Montre l'étape qui est la nôtre, montre qu'on a besoin de véritables normes internationales. Catherine. Merci beaucoup, Chris. Euh, je voudrais euh, évoquer les commentaires précédents. Je pense que les efforts de l'UNGG, euh, du groupe de travail ouvert, Uh, concerne justement the, the les aspects that, uh, liés get, aux attaques entreprises or, uh, attaques par des États, les attaques lancées par des États. Ce sont les so uh, uh, uh, forums uh, for uh, sur lesquels on s'occupe um, de ce qu'on appelle la weaponisation uh, de, de la technique. Uh, Ça veut dire uh, quoi Ça veut uh, dire infrastructure uh, infrastructure uh, le fait de transformer uh, une technique en uh, arme. Et les normes internationales, en fait, on en a. On fonctionne dans le cadre d'une loi, d'un droit international. Et je crois que lorsqu'on lorsqu a affaire à des conflits inter-État, eh bien. Euh, bon, il ne faut pas dire qu'on n'a pas d'outils juridiques. Nous avons des états juridiques à notre disposition. Euh, il convient cependant de construire encore plus de confiance réciproque de manière à ce que les tensions euh, entre les états soient, euh, soient limitées. Euh, créons de nouvelles possibilités aussi en matière de coopération internationale lorsqu'il y a des cas de, de danger dans le cyberespace. Souvenons-nous en effet qu'il est important qu'il n'y ait pas de maillon faible le long de la chaîne. Il est important que tous les États soient euh, impliqués, engagés. Euh, il, a, il est important qu'aucun ne soit particulièrement stigmatisé. Euh, par rapport à une question qui a été posée, ou un commentaire qui a été fait au, au niveau de la, la plateforme à, à Dhaka, le, euh, la cybercriminalité, ça paye, c'est rentable. Et donc forcément, quand quelque chose est rentable, ça a plutôt, ça a plutôt tendance à, à pulluler euh, plutôt qu'à disparaître. Donc euh, beaucoup de cybercriminels... Euh, ce qui est important, en fait, c'est que, que les... Euh, les cybercriminels doivent être punis. Si le, le pourcentage de, de cas résolus et de, de punitions prises est trop faible, forcément, ça va continuer, parce que ce sera, ce, ce sera tentant. Et puis, il y a la question de la jeunesse. Mais, euh, mais là, nous avons, perdu la, nous avons perdu la connexion avec Catherine. Euh, je, je pense que... Dites-moi si vous entendez Catherine. Mais je, je pense que plus personne ne l'entend. Je pense en revanche que moi, vous m'entendez. Hein. Moi, je vous vois, mais je ne vois plus Catherine. Non, voilà, je, Catherine est revenue. Ah, non, mais j'avais terminé. Ce n'est pas grave. D'accord. Merci. Eh bien, il nous reste donc 4 euh, minutes. Nous n'avons pas le temps pour ce que j'avais prévu, parce que je voulais donner à chacun de vous la parole. Pour, puisse, pour que chacun puisse faire des remarques de clôture, alors je vais peut-être dire la chose suivante. Les dernières 4 minutes, vous les avez pour des, euh, des énoncés. Comme euh, vous l'aimez, pas plus de 30 secondes, Qui euh, veut passer en premier si vous avez des questions. J'ai l'impression que que Racha aussi voulait encore dire quelque chose. Oui, merci beaucoup. Amnesty International va lancer un programme à long terme concernant les euh, droits numériques des enfants. Ce programme va démarrer en janvier de l'année prochaine. Et je pense que nous réussirons à faire beaucoup euh, pour protéger les enfants et pour protéger les, les droits des jeunes gens en ligne. Il est important que les jeunes puissent participer aussi dans ces discussions. Internet n'a pas été conçu en pensant aux jeunes et aux enfants. Évidemment, il y a des, des, des, des réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc., mais euh, nous considérons que ce ne sont pas des plateformes qui ont été conçues euh, en pensant aux enfants, donc nous considérons que les représentants de, de la jeune génération devraient être engagés dans ces discussions au sujet des manières de protéger leurs droits en ligne. Nous, nous, nous voulons donc que ce soit une campagne euh, qui sera présidée par de jeunes gens. Et pour résumer euh, notre discussion, très rapidement, il, il est très intéressant d'écouter vos remarques au sujet de, du risque de cyberattaque menées par un État contre un autre pays. Je voulais juste souligner, que souvent, j'ai l'air de ça, vous. C'est des sociétés technologiques qui, qui sont engagées, qui rendent ces attaques possibles. Nous avons besoin ici d'un de, des formes multilatéraux pour élaborer des normes internationales pour l'utilisation des outils pour la, pour la, pour la, pour la cybersurveillance. Oui, merci beaucoup. Bart, toi tu n'as que 30 secondes. Nous avons réussi, dans huit cas différents, de prévenir une situation où les grandes plateformes surveillent les enfants. C'est très important. En Europe, il y a des négociations en cours sur... Euh, sur Correction de la directive Nice. Nous allons parler de plus en plus de serveurs DNS, pas seulement en Europe. Je pense qu'il faut que nous introduisions des principes de base de gestion d'internet Si nous ne faisons pas, pas. toutes les autres réglementations ne euh, réussiront pas non plus. Merci beaucoup. Merci à tous. Le temps qui euh, nous a nous, nous imparti s'est terminé. Je vous remercie et à, au revoir. Au revoir, à bientôt.